Votre attention, SCP-049 a été reconfiné avec succès. L'ensemble du personnel peut se retirer des bunkers et reprendre ses activités normales.